Vénifié. bonjour, enchanté. Bienvenue. Bien. Depuis The Voice, tu te sens plus libre de tes actes, d'où ton nouveau bébé, Gold, sorti en mai 2018. En vrai, je Léal pour se faire la main avec le public. C'est mieux que The Voice Oui, alors, ah, donc ouais. je suis parti avant de passer l'audition. En fait, le soir même, où je suis parti, il y a Harrison St. Stafford du groupe Lone Nation qui m'a invité à jouer sur scène. Donc, je me suis dit, bah voilà, je n'avais rien à faire là-bas, c'est mm -hmm. super, je me retrouve au bon endroit, à la bonne place. Bien sûr. Après, le métro... C'était plutôt largement avant ça, j'ai commencé le métro, je sais pas, dix ans avant, quoi, mm -hmm. tu vois d'essayer de, ce truc. Ouais, là Moi le métro ça a été surtout euh, un moyen d'essayer de, plein de trucs nouveaux tout le temps sans avoir aucune pression. Euh, tu vois, euh, et puis, je vais jouer, si aussi. les gens ils n'aiment pas, bah, ils ne s'arrêtent pas. Tu vois mmh, et puis mmh. s'ils aiment bien, ils s'arrêtent. Donc il y a zéro pression. Ce n'est pas, pas comme quand tu arrives dans une salle, les gens t'attendent, il faut que tu leur proposes mmh, mmh. quelque chose qui va leur plaire. Donc, tu vois, as euh, la pression ce soir plus que quand tu es à Châtelet du coup Ouais, bon, euh, <rire> puis, moi j'ai la pression tout le temps. Hein. Avant tu étais carrément dans autre chose, dans une agence de pub en fait. tant que concepteur rédacteur. Ouais. Est-ce que tu tu avais déjà commencé à cette époque-là à écrire tes chansons Ouais, mes premières chansons, je les ai écrites, j'avais 17, 18 ans. D'accord. Hein, euh, Feel Down par exemple, c'est une ch des chansons que j'ai écrite tôt. Mais j'ai commencé à écrire des chansons, moi j'avais 10 ans, 12 ans, un truc comme ça, tu vois. Et en anglais, dès anglais, le départ Ouais, ouais, ouais. Et après j'ai écrit aussi en français un peu et tout, j'ai fait un album en français. D'accord. 2007, voilà, mais moi j'avais un autre boulot, j'ai fait ça comme ça parce que j'ai rencontré des musiciens, j'ai écrit des trucs sur leur musique, c'était plutôt du jazz. Donc c'était cool, mais j'avais pas vraiment l'objectif d'en faire quelque chose. Ouais, ah, les connexions étaient mises en place déjà. Je passé comme ça, donc c'était hmm. cool. Et puis après, euh, ils se posaient la question, qu'est-ce que tu veux faire vraiment comme musique donc là j'ai dit bah non là j'ai moi j'ai mon truc euh, voilà et donc c'est là que j'ai proposé ce que je propose aujourd'hui quoi. Ouais tu savais hein, quelque part au fond de toi déjà que tu étais euh, ah oui moi, je veux faire au ça reggae et à la musique quoi. Ouais, ouais, c est, c est musique urbaine plutôt tu vois que le, le reggae le reggae c'est vraiment une touche que je rajoute dans mon truc mm -hmm. mais sinon euh, le, le tout, il y, y a tout ce que j'aime, tu vois. Il y a des balades, il y, y a des grooves un petit peu Trombone, funky, y a des Il y, y a des cuivres aussi dans l'album. Oui, il c'est pas un truc vraiment reggae, quoi. Il mm -hmm. y, y a 30% de reggae. Y a. Le reste, c'est ça peut être vraiment n'importe quoi, il y a du ragas, oui, et puis on sent a... de la pop aussi. Je vais chercher vraiment partout. partout. En 2006, donc du coup, tu en parlais tout à l'heure, l'engrenage est lancé, tu enchaînes tes premières parties de Reggae Man Prestigieux. Comment ça se passe en coulisses quand tu rencontres ces gens-là avec qui tu as fait des premières parties, avec qui maintenant tu chantes C'est oui, arrivé avec Harrison Stafford, mm -hmm. euh, ou avec Flox. Euh, bah, C'est euh, génial. En fait, quand, avant de connaître ces gens-là, tu te dis, oh là là, ils ont une vie incroyable, je sais pas quoi, je t'imagine des trucs de fou. Et en fait, quand t'en arrives à, à les rencontrer, c'est que toi, t'es es en train de faire la même chose. Bien tu sûr. Tu vois, parce que sinon, tu peux, tu peux pas, en fait, ça, mm -hmm. ça marche pas, il n'y a pas de connexion. Donc, euh, si jamais tu rencontres, tu y en rencontres comme ça, c'est que toi, t'es au bon endroit, en fait. Et mm -hmm. du coup, à ce moment-là. Ta vie c'est ta vie quoi. Tu vois, donc ça te, fait, ça te fait rien de. Ça te fait juste comme quand tu rencontres quelqu'un de super sympa. Ah, c'est tout. Ah, voilà, ah, tu t'entends bien. Et, et le fait qu'ils aient fait des choses que tu aimes et tout, bah, ça rentre presque pas en compte. Tu vois. Euh, quelqu'un qui a fait quelque chose que tu aimes mais qui sera pas sympa, par exemple. Ouais. Donc quand je le rencontre, j'ai plus envie, j'ai pas envie de lui parler en fait s'il est pas sympa. et Le fait cool. qu'il ait fait des, des chansons géniales, ça me fait rien, tu vois, à ce ouais. moment-là. Tu, bah, tu, se rends compte bah, que tu rencontres un des gens sens. au travail, euh, voilà. Tout. Comme ouais. les autres. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. mmh. Bien sûr. On va parler de tes albums maintenant. Gold, là, donc en 2018. Qu'est-ce qui t'inspire quand tu écris Et dans quel endroit aimes-tu te lâcher réellement euh, quand tu te lâches sur les feuilles que tu écris Texte. J'écris jamais de la même façon, donc je plus pas vraiment de méthode. Maintenant, c'est surtout... Euh, non, ça part d'une idée, euh, souvent la guitare... Euh. Je suis, je suis comme ça, dans un moment où je me fais chier souvent, oui. donc, euh, soit je suis en train d'attendre un train ou plus, un truc comme ça. Oui. Et du coup, je sais pas quoi faire. je vais Prendre ma gratte. Tu es à ce moment là. Mais voilà, je vais pas jouer mes morceaux à moi parce que je les joue tous les jours. Mais... Donc euh, je vais jouer un truc nouveau. Et là, je trouvé deux trois trucs. Je prends mon téléphone. J'enregistre euh, ce, je, ce que je suis en train de faire. Donc d'abord la musique. Ouais. Et ensuite je prends. parle de la musique souvent. Et après, je, je me dis ben bah, voilà, il y, y a une phrase qui vient dans la tête et, et je pars de cette phrase et j'enchaîne sur le texte. En général, c'est un, un tunnel. Quoi. Je commence à partir de ce moment-là et je m'arrête plus quest ce que j'ai fini d'écrire. D'accord. Ça 3-4 jours. Est-ce que c'est toi qui as choisi le titre de ton album Oui, ouais, c'est moi qui ai choisi. C'est aussi dégold. <rire> D'accord. Et le cœur aussi, doré. Oui, ouais. ouais. D'accord. Euh, très très beau en tout cas Merci donc je te parle d'Arison Stafford dont tu as fait la première partie en 2014 dans Sharing the Light il est en duo avec toi ouais. vos voix se marient à merveille tous les deux est-ce que vous avez prévu une collaboration future non, pas vraiment euh, non il n'y a rien, y a rien de, dans les tuyaux quoi pour l'instant. Euh, <rire> voilà, on s'est rencontré. Il m'a proposé ça. C'est lui qui m'a proposé. Il m'a dit on a qu'à écrire une chanson ensemble. Ouais, et puis cette euh. chanson parle de transmission aussi. Donc ouais, euh, peut-être lui a-t-il encore des choses à te transmettre. Mais ça, c'est un. Un monstre de connaissances. Donc, hum, euh, euh, bien, très belle personne, Harrison Stafford. J'ai eu le plaisir de le rencontrer aussi au Regisonscale. Okay. Euh, très belle personne. Une nouvelle version du titre Good Morning est arrivée. À quoi doit-on s'attendre réellement Est-ce que l'ancienne va disparaître ou est-ce qu'on garde Sheridan Sharp J'ai fait trois versions de Good Morning. La première sur euh, le premier EP que j'ai fait en 2009. Le EP s'appelle Island, donc on trouve ça sur Internet. Euh, là il y avait une chanteuse euh, qui s'appelait Julie je crois, hein, Julie Bessa hein, qui faisait des voix avec moi et tout, j'aime beaucoup cette version et Il y a une deuxième version donc, que j'ai fait avec Flox tous les deux ouais. chez lui sur mon premier album et euh, ensuite j'ai rencontré Grandation et tout et on a voulu faire quelque chose ouais. et du coup j'ai invité Sherida, euh et Kim Pommel euh, et aussi Trevor Young le chanteur de Soja mm -hmm. euh, chantait sur cette version en fait je cherchais un morceau pour inviter tous mes potes ouais. c'était une bonne version de... enfin une bonne une bonne idée donc, euh, bien sûr. du coup ils ont, euh, ils ont fait ça et c'est juste un, un moyen de partager un moment de musique mais ça aurait pu être n'importe lequel c'est juste que ce, ce morceau-là se prêtait ouais, de plus à ça et clair. du coup voilà je l'ai donc c'est jusqu'à trois bien. versions et moi ça me va. Ah, bravo franchement bah, la troisième version ouais elle est cool c'est ça comme on dit jamais 203 moi okay. euh, j'aime bien et, euh, elle est très très bien on parle de One Self Redemption maintenant qui sonne pop on parlait pop tout à l'heure tes okay. influences diverses mmh. elle invite à se canquer vraiment elle invite à se centrer sur soi comme l'explique un peu le texte mmh. est-ce que toi pour rester concentré tu danses est-ce que je danse je ne suis pas un grand danseur non ah. non j'aime bouge, bien bouger je bouge un peu sur scène mais je ne suis pas un danseur D'accord, bon, ben on le saura. On parle de 7 sur scène quand vous êtes au complet euh, Non, on n'est pas 7 sur scène, on est 7 dans l'équipe. Mm -hmm. euh, sur scène, on est 4, 5 quand on est au complet, avec Nordine Ouchak. On... Nordine, c'est un invité, il vient la base du groupe, on est 4. Ouais. Quand Nordine est libre, il vient, parce que j'adore ce mec, mais... Mais voilà, ma musique n'a pas été écrite avec une guitare électrique, mais c'est juste que lui... Donc il n'y a pas, pas d'autres guitaristes électriques qui viennent jouer avec moi. Quand Nordi n'est pas là, ben on joue à quatre. Mm -hmm. Et c'est juste que lui, je l'adore, je l'aime profondément et je veux qu'il soit le plus souvent possible avec moi. Donc il, il vient dès qu'il a une dispo, il, il est là. Il est fidèle ouais, donc c'est 5 sur scène maximum. D'accord, et alors du coup, tourné tourné. Il y a encore et... des dates... Il y a encore des dates vrai. qui se sont rajoutées. Mm -hmm. Donc l'Algérie, la Pologne et ouais. d'autres... Alors la Pologne, s'est annulé, l'Algérie, ça tient. Mm -hmm. Voilà, la Pologne, ça a annulé. D'accord, mm -hmm. donc pas de Pologne. Non. Du coup, ça m'amène à la question, comment vous voyagez Est-ce que vous avez des camtars Est-ce que vous prenez alors, quand le quand train, l'avion en... en Europe, on est en, en camion, on a un grand van... Euh... <rire> Très confortable. Et, euh, et quand on va en Europe, on prend l'avion. Ah oui, on est obligé, hein, malgré ouais. tout, tout, euh, toute cette pollution et malgré la planète, ce qu'on doit protéger... Bah... Euh sinon ça est... tape 50 heures de train de oui, bus tu vois le bateau je... avec les rames aussi ça, ouais. Là, pour nous ça devient compliqué déjà que c'est fatigant. Euh, sur si le bus de Alors, mais moi j'aime pas du tout l'avion je prends jamais l'avion en fait euh, si si on a une date à Marseille ou tu vois il y a 10 heures de voiture ouais. ça va même pour descendre en Espagne on y va en, hum. en c'est pas en toi calmant. qui conduis c'est pas moi qui conduis. Mmh. Et moi, je prends vraiment jamais l'avion si jamais je, je peux faire autrement. Donc, je vais prendre le train, je vais prendre le bateau, je vais, tu vois. Voilà encore, je prends le bateau. Vais... L'avion, ça me. Mais c'est parce que j'ai peur. Hein. C'est mmh. principalement Comme à cause de ça. Un... Je suis pas très bien dedans. <rire> donc, du coup, j'essaie d'éviter un maximum. D'accord. Voilà. Des fois, je non. me tape 5 heures de train alors que les autres, ils rentrent en avion. Tu vois. Le, le bateau conviendra ou le train Moi, ça me va si parfaitement. J'aime bien prendre mon temps. <rire> ok. Non. Tu parles de paradis, des étoiles ouais. quand tu quand tu te décris, euh, quand tu parles de ton album aussi gold. Est-ce qu'il y a une étoile à laquelle tu pourrais t'identifier Alors j'utilise pas les étoiles pour me décrire, c'est ça, ça, un petit peu présomptueux. Non non, je, suis, je, je dis juste qu'on va peut-être atteindre les étoiles un jour, c'est ça. ça. Donc euh, ouais, c'est un c'est une image hein, pour dire. Euh... Pour dire que ça me fait rêver, ça continue de me faire rêver, ça me fait rêver de plus en plus. Voilà. Ça brille dans ma tête quoi. Mais, Le tout là-haut, euh, tout là-haut. Voilà, ouais, euh, moi, me comparer à une étoile, euh, euh, non, pas vraiment. Puis en plus, je suis pas du tout, euh, je connais très peu l'astronomie. Euh, du coup, les astres et D'accord, ok. Tu laisses une empreinte sonore indélébile dans les oreilles des gens. Euh, ta musique est magnifique, ta voix C est, est totalement particulière aussi. Et si tu avais une baguette magique, quelle serait la première chose que tu ferais Avec une baguette magique, j'essaie de faire du bien aux gens que j'aime. Je pense spontanément, tu vois. À ma mère, euh, ou oh, à la famille, euh, voilà. Hum. Je m'arrangerais pour qu'ils soient bien tout, voilà. Mettre un, un petit peu de bonheur dans le cœur de la Déjà là, tu vois, gens. Voilà, les, les, les gens que je vois... Galérer au quotidien, mmh. tu vois, et puis après, si j'ai la possibilité de m'en servir toute ma vie, je règle tous les problèmes avec. Dans mon volonté de partage Ouais, ouais, bah surtout de pouvoir. De... Moi, moi, je suis très bien, moi. Toi, mmh. J'ai besoin de rien. C'est cool. Tu vois, je suis bien avec ça. Mm. Mais je vois bien qu'il y a plein de gens qui sont pas bien. Donc, ça, ça, ça me rend très malheureux. C'est le malheur des autres quoi, qui me rend le plus malheureux. Ah ouais, Donc, ça. Moi, ça va. Eh bien, écoute, merci beaucoup. beaucoup. Est-ce que tu aurais un big up à faire aux auditeurs de De Radio? Bah, merci beaucoup. Merci à tous. C'est grâce à vous que je suis là. Merci pour tout. Merci beaucoup, Vénifier. Merci à toi.